Salut les troggers, salut les trogueuses, alors là on est sur le trog de Skyrim, je suis avec Samy, je suis avec. Je suis Ilan. <rire> je suis avec Samy, je, suis... je suis avec Sammy, je suis Ilan et euh, donc c'est un jeu sorti sur 360 PS3, PC, j'en oublie pas, non, non, Il non, est bon. et un peu rien d'autre pour faire tourner des beaux jeux de courbourin comme ça, actuellement en tout cas. Ouais voilà, c'est bon, c'est. Mon PC fait tourner un peu tout ce côté -là. Ouais c'est bon on n'a pas tous les mêmes. Ouais. Moi j'en suis très content. Donc. Euh, donc on va commencer par nous parler du principe. Alors le principe c'est un RPG. Donc euh, dans tout ce qu'il a, euh, dans tout ce qui le caractérise, c'est-à-dire euh, de l'XP, des quêtes, à foison. RPG à l'américaine. Hein. Euh, oui, oui à l'américaine. On n'est pas dans un truc à la japonaise, il hein, faut le préciser. Et. Euh... C'est pas et <rire> Ouais voilà c'est ça donc. Euh... Donc là, comme vous pouvez le voir, euh, je tombe que sur des trolls. Mais bon, l'interface euh, en haut, une mini-map. C'est quand, quand je vais sur les forums, je <rire> m'arrête, j'ai la même chose. <rire> euh, non, mais en clair, euh, oui, c'est des quêtes à foison, euh, une barre de vie, une barre de magie, euh, une barre de, oui, et une barre d'endurance. De, euh, et, puis, et, puis, et, puis, et puis voilà. Okay. Euh, donc au niveau de l'histoire. Au niveau de l'histoire, donc, euh, vous vous retrouvez euh, pris euh, dans une intrigue politique euh, très poussée, très intéressante, entre l'Empire et les Sombrages, une sorte de rébellion. Euh... Rapport avec Cahuzac ou... Euh... On sait jamais, sait... <rire> C'est la conspiration énorme en... C'est là dans le jeu, il l'avait prévu à l'avance je viens de faire un fini, ouais. super. Et si, si, vous êtes en 2014 et que vous avez oublié cette <rire> affaire, <rire> euh, <rire> ne rigolez pas cette blague, oubliez simplement. Et euh, donc, euh, l'histoire, vous êtes un enfant de dragon au milieu d'une intrigue politique, comme je l'ai dit, et euh, vous allez devoir euh, accomplir la prophétie pour détruire le destructeur du monde qui ramène les dragons à la vie. Ça gère. Au niveau du gameplay, euh, tu m'as parlé des cris de dragon qui avaient l'air assez important. Donc, euh, bah, je vais vous en montrer un euh, tout de suite. Donc. Euh voilà, donc là c'est le déferlement le plus basique, le Fousse Roda dont, parle, dont beaucoup de personnes parlent. Euh, euh... Donc euh, la première chose à dire c'est que comme vous pouvez le voir, euh, bon là c'est le menu des favoris, il y a des raccourcis au clavier qui sont euh, super bien faits et euh, qui vous permettent de choisir rapidement euh, des armes, euh, ce menu là comme celui de l'inventaire classique et des pouvoirs. Donc euh, tout est bien optimisé euh, pour le PC. Ok. Ouais donc t'as plein de raccourcis de clavier aussi. Voilà. As, tu te stuff, t'as de l'XP, c'est ça le Voilà, t'as de l'XP, tu te stuff et donc euh, tu, tu peux assigner une arme à chaque main, une arme à deux mains ou alors un sort avec. Euh, tu peux faire ce que tu veux en fait. Et donc étant, étant donné que c'est un gros blockbuster, je pense que c'est plutôt simple à prendre en main. Oui voilà, c'est simple à prendre en main. C'est quand même complexe, hein, on va pas non plus dire que c'est. Ah ça oui c'est quand même casualisé un petit peu, j'aurais tendance à dire. Euh, par rapport à Oblivion, par exemple. Par rapport à Oblivion, par exemple, euh, je viens de pas faire un fail. Et donc en fait, par euh, je vais dire que la, la grosse différence de, du fait que ça s'est qu un peu casualisé, c'est qu'on n'a pas vraiment de spécialisation. C'est-à-dire qu'avant, on choisissait vraiment au début de l'aventure une spécialité. Et euh, donc là, cette fois-ci, euh, okay. il y, y, ce y, y a aussi des phases de quête et il y a aussi des phases d'exploration. Voilà, c'est ça. ça on ouais. dans une quête et on va passer à l'exploration. Et donc euh, nous voilà dans une phase d'exploration Et on se bat contre un, un ours, ours. C'est nous, nous qui avons dit à Bethesda De, de, de nous mettre un easter egg voilà, en, et... en référence à notre super site Donc là ça va être parfait parce que je vais pouvoir parler de la physique du jeu euh, Des graphismes en somme euh, Qui sont très bien réalisés, c'est magnifique pour un jeu de cette ampleur Vous pouvez d'ailleurs voir la carte qui est très très très très grande euh, Donc il y a du courant dans l'eau euh, Ce qui est pas mal, ils ont vraiment intégré beaucoup beaucoup de choses Et euh, bien sûr avec les modes Propres au, P... au PC qu'on peut rajouter euh, Ça devient vraiment un autre jeu Ok. Et par rapport aux 4 lois de Descartes, euh, c'est bien respecté dans la physique du jeu ou... Rappelle-moi les lois de Descartes. <rire> bon alors j'ai dit les 4 au hasard, mais, oui. mais les lois de Descartes, ça c'est la, la, la lumière euh, en, fonction, euh, en fonction de je quoi de, de, la, de la longueur d'onde et de l'angle d'incidence, c'est pas des par Ah oui oui, oui on l'avait vu, ouais ouais ouais ouais. ouais. <rire> je sais pas, mais sans doute, hein, qui sait Donc bien sûr quand vous tuez quelqu'un en a rien vous pouvez le fouiller donc euh, moi je, je.. Oh non t'as tué l'ours trop vite il est vide. <rire> donc euh, okay, donc au niveau du graphisme C'est très beau, donc là vous pouvez voir l'eau Là j'ai rajouté quelques modes mais c'est proche du jeu de base Donc les textures, même si certaines sont pas Bon, vu la taille de la carte c'est normal que certaines sont un peu bof bof dans le jeu de base Mais euh, même le jeu de base offre des graphismes extrêmement bien faits Et avec les modes ça devient vraiment bon quoi. Okay. vraiment exceptionnel bah en parlant des modes il y a une grosse communauté derrière le jeu est ce que tu peux nous parler un peu plus des modes voilà donc euh, premièrement les modes euh, se trouvent sur steam parce que oui euh, skyrim comme beaucoup de jeux maintenant font appel à, à steam euh, et euh, sur d'autres sites euh, avec des toute une communauté qui crée des modes allant du graphisme euh, changement de graphisme donc euh, au, euh, au changement de gameplay euh, du modding, voilà et du modding et euh, aussi des trucs qui sont vachement marrants à rajouter euh, comme euh, des euh, crabes la communauté est assez énorme j'ai vu la vidéo là, de Gangnam Style ouais, et voilà, de et franchement on peut vraiment faire beaucoup de choses trucs le, le jeu est très beau et il y a beaucoup de personnes derrière. à rajouter aussi euh, la différence par rapport à des MMO où la communauté est aussi grande c'est qu'il n'y a pas de multijoueur Oui il n'y a pas de multijoueur mais la communauté est très Même grande. Même en LAN je trouve ça dommage il euh, y a un mode qui avait été tenté euh, de online qui avait pas mal de bugs je sais pas s'ils ont corrigé les bugs maintenant et qui serait intéressant à tester si vous en avez envie. Euh, mais c'est vrai que le jeu est plus pensé pour le, le solo, un solo extrêmement béton avec un scénario vraiment bon, un univers gigantesque, une durée de vie est colossale, mais pour le pour le solo. Il n'y a pas de multijoueur. Et la BO d'ailleurs aussi. Hein. La BO qui est vraiment épique, euh, qui s'accorde parfaitement avec le jeu. Euh, donc euh, oui, euh, dans Skyrim, vous ferez souvent tendance à envie de tuer tout le monde. Euh, c'est un peu comme dans GTA, c'est l'open world. Hein, oui, voilà. Euh, Là, je bah m'attaque bah ouais. à des animaux, mais je pourrais attaquer ce fort. Donc la BO est vraiment géniale, euh, dont la fameux, le fameux Dragonborn, le, le titre principal qui est vraiment exceptionnel. Et, euh, et toutes les musiques du jeu qui sont très très bonnes. Bah, on va passer aux avis rapidement. Euh, moi, mon avis, euh, quoi j'avais joué un peu sur 360 et là, je redécouvre un petit peu le jeu. C'est vrai que ça a l'air vraiment pas mal. Moi, j'adore les RPG. Je jouais à dungeons 6 2 quand j'étais petit. un ah, très bon jeu. Hein. Je euh, m'en souviens, je souviens, pas pour y avoir bah, joué, mais C'est je... vrai que ça a apporté ça quand même pas mal de renouveau depuis. Hein. C'est euh... bien ce que le RPG à l'américaine commençait à stagner, je trou... je trouvais. Et là, ça... Oh, désolé. La, la... Avoir un bon gros jeu, à la... avec <rire> vue à la première personne... Avec oui, voilà, les... ça c'est... Un... Un univers vraiment développé à fond Ça c'est vraiment important parce que Si j'enlève la première personne comme je l'ai dit Dans le test ça en devient un RPG Basique mais avec la première personne ça en devient vraiment Immersif Et toi ton avis rapidement C'est un excellent jeu à mettre en tous les fans de RPG Tous ceux qui ont envie de découvrir les RPG Vous lisez le trog en dessous et puis après vous cliquez sur Le trog suggéré en dessous Et puis après vous nous donnez de l'argent Ok bon bah sur ce on va vous dire salut Salut